Salut, j'ai un nouveau micro. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Disney Dreamlight Valley. Je vais pas vous le cacher, j'ai déjà beaucoup avancé. J'étais trop impatiente de jouer en fait. Moi je propose qu'on fasse une quête avec Elsa. Bonjour mon ami. Donc là, on va aller voir de nouveau ce qui se passe à la grotte des glaces. Enfin, moi je dis de nouveau parce que ça fait 20 fois que j'y vais mais... Oh oh Allons voir. Ah ça va c'est cool. Bon bah maintenant faut aller parler à Anna. Je suis vraiment un hibou voyageur dans ce jeu. Anna Tu je vas partir parler. à l'aventure avec moi Oui. Voilà, là, là, là, là, là. Coucou. Elle a spawn de nulle part. On va enfin ouvrir cette porte. Ouais faut d'abord parler à Elsa. Wesh ouais, mon gros qui est là, Moi <rire> Voilà Ah c'était pas une porte Ouais Ah oh, c'est sa robe Eh ben on va la mettre tout de suite Ah, oh, elle est trop stylée en vrai. Ouais. Eh. Le pire c'est que ça va ensemble. Il y a des gens au resto. On va les servir. Oui parce que voilà, je suis cuisinière à temps partiel. Vous avez pas faim les gars Ok. Oui, court lui. Ok. Ah oui, j'ai un petit crocodile de compagnie aussi. Tu veux quoi lui Il veut quoi lui, Il veut quoi, lui Et ça, c'est mon chat. Bon bah tant qu'à faire, je vais vous présenter ma maison. Hein Elle est pas ouf pour l'instant parce que voilà, hein, vas-y. Il y a vraiment très peu de meubles là, au début. Il y a vraiment très peu. Donc ça, c'est censé être. Euh... Oui, en fait, on rentre dans la salle à manger directement. Là, juste là, c'est la cuisine. Voilà. Là, ici, on a une salle de bain. Il n'y a rien dans cette salle de bain à part un évier. <rire> c'est déjà pas mal. Ici, nous avons le salon. Voilà. J'ai mis les fenêtres de la Reine des neiges. Parce que je trouvais que ça collait bien. Et en plus, bah, j'aime bien l'extérieur. J'ai un deuxième étage. Donc là, c'est là où je fous tous mes coffres. Ici, c'est la deuxième salle de bain. Il y en a certainement une des deux. Euh, certainement celle du dessous où je ferai autre chose. Hein, mais bon, voilà. En attendant. Et là, c'est ma chambre. Voilà. Et j'aime beaucoup ces fenêtres-là aussi. Donc voilà, pour l'instant, il y a rien, il y a une petite peluche là de Monster Company. Allô Un petit miroir aussi, mais on se voit pas dedans, c'est pas très pratique. Ouah, wow, je suis contente de te voir. Bah, As-tu une question Quel type de sandwich préfères-tu Ben... Bah... Ouais, je dirais bacon, laitue et tomate. J'ai beaucoup pensé aux sandwichs ces derniers temps. Parfois, lorsque tu partages ton amour pour quelque chose de fantastique, comme les sandwichs, avec une personne horrible, ça peut tout gâcher. <rire> tu essayes de profiter de tes sandwichs et tu te retrouves à penser à cette horrible, ex sciencée euh, personne. Et que fais-tu ensuite Tu manges plus de sandwichs Exactement, je ne laisserai personne gâcher mes sandwichs. Merci beaucoup Mais de rien Bah, tu sais quoi, on va s'incruster chez quelqu'un, on va cuisiner, hein Il nous faut des maquis aux concombres. Et dites-vous que dans la vraie vie, j'adore cuisiner. Voilà. C'est juste une info comme ça, une anecdote euh, très courte. <rire> voilà. Anna va être contente. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille voir Ariel aussi. Hello. Elle se fout de qui, elle Ok, allez. Je suis contente que tu sois là. Tu sembles préoccupée. Ah. Reviens vite me voir. Pas tout de suite pour bien faire. Qu'est-ce que tu veux, toi euh, Dis donc, madame, euh, diamant brillant, là, ça va Un thé à la menthe, ça doit être dégueu, non Ensuite, il nous faut un lingot de fer... Pourquoi elle veut un lingot de fer Bon, après, elle demande toujours des objets bizarres, elle. Et voilà, un lingot de fer pour la princesse. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer comment apprivoiser un crocodile. Bon, déjà, faut pas s'arrêter trop près de lui, mais en fait, faut le poursuivre. Et puis, quand il s'arrête, vous vous arrêtez aussi. Vous attendez qu'il se retourne. Ah Mais il fait exprès ou quoi Et non, d'habitude, ça se passe pas aussi mal, hein, je vous assure. Voilà, là, c'est bon. Donc, vous attendez qu'il se retourne, et quand il a la tête baissée, vous avancez. Ok, je crois qu'il a vraiment décidé d'être aujourd'hui. <rire> c'est pas vrai. <rire> voilà, il a la tête baissée, donc j'avance. Puis je m'arrête avant qu'il lève la tête pour bien faire. J'avance. Il relève la tête, donc je reste sur place. J'avance. Hop. Et là, je suis assez près. Et je lui donne à Omar parce que c'est sa nourriture préférée. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon petit crocodile bleu. C'est pareil pour les ratons laveurs. Ah, la petite Ariel, la petite princesse, là, elle voulait pas un diamant brillant Trop de soleil me donne toujours mal à la tête. Ah, oh, je suis d'accord, la luminosité en général est assez horrible. Moi, je suis beaucoup trop sensible à la luminosité. C'est pour ça que je m'entends bien avec Scar. Je suis contente que tu sois là. J'ai quelque chose pour toi. Hop, là, un diamant brillant, un thé à la menthe et un fer. Lui, j'ai juré, il est beaucoup trop mignon. <rire> Wally chante et danse, je devrais me joindre à lui. <rire> Dadé dada <rire> il est trop mignon avec sa botte. Ah, je vais à te voir qu'il faut arroser les Quelle belle journée. Oui Elsa, pas comme si c'était moi qui faisais tout sur cette île. Hein. Buzz, il est aussi petit que mon crocodile. C'est normal, c'est un jouet. Tu es un jouet, Buzz. Un jouet. Quel curieux personnage. Bon bah voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai un update de la mise à jour, je pense. J'ai d'ailleurs très hâte que ça arrive, même si apparemment ça n'arrivera pas avant février. Je pleure intérieurement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye